What's up j'espère que vous allez tous bien, pas bien c'est bien aujourd'hui on se retrouve dans un compagnie de PSM parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur K Faction, le meilleur serveur PVP faction du moment les amis vous le savez avant que la vidéo commence je vais vous demander s'il te plaît si vous avez Fortnite de mettre le code icons 87 dans la boutique Fortnite ça me ferait super plaisir ça prend deux petites minutes à faire et moi ça me ferait vraiment plaisir si vous ne l'avez pas Fortnite c'est pas grave Maintenant passons à la vidéo Aujourd'hui les amis une vidéo très très très spéciale parce que Juste avant qu'on fasse la ba les bases tours et tout On va euh, vous parler d'un petit update Donc premièrement on a maintenant les pseudo des factions au-dessus de la tête. Donc on peut voir Tropical. Euh, ici, bon, vous avez compris. On a réglé les problèmes de fixes avec le Dead Spider. On a fait des corrections de bugs minib, etc. Donc euh, la fluidité du serveur et tout est encore meilleure. Et pour fêter tout ça, on, mis, on a mis un rabais qui va durer euh, jusqu'à mercredi. Donc de vendredi à mercredi, vous avez accès au grade suprême, euh, pas suprême, élite pour le reste de la version à seulement 20 euros. Donc 10 euros de rabais. C'est quand même vraiment énorme. On n'a jamais fait des dossiers gros rabais. Donc si jamais vous êtes intéressé à vous prendre un grade pour le reste de la version, il reste encore 3-4 mois à la version Donc bon, voilà quoi, vous avez, vous allez être bien chaud patate pour euh, 20 euros. maintenant c'est disponible Et aussi, euh, voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire Je vais faire quand même 1000 points boutique dans, la, dans, la, dans les commentaires Donc dites moi votre meilleur moment sur Cavaction euh, depuis toutes les versions Donc racontez moi votre meilleur moment dans les commentaires et laissez votre pseudo Et je vais choisir un gagnant en début de la prochaine vidéo Commençons directement avec la première Aventure Parce que c'est pas vraiment de base, vous allez voir. Donc, la première <rire> truc, c'est un toboggan. Ça a l'air d'être un toboggan. Donc, normalement, il y avait des bateaux et tout. Je sais pas si ont amélioré leur truc ou quoi. Ouais, ils sont là. Donc, ok, il n'y a plus de bateau On va en prendre un, c'est pas grave Et normalement, on peut euh, faire un tour de toboggan C'est un gros, gros toboggan C'était créé par des joueurs Et comme on peut voir ici, on était à la couche quand même assez haut 14 000, mais on n'est pas à la couche 14 000 Mais on est à la couche 179 Et ils m'ont dit que ça ne les dérangeait pas que je mette les coordonnées Parce qu'ils veulent que les gens viennent s'amuser et tout Donc, on met un bateau et là, on descend Et c'est quand même vraiment bien foutu Regardez ça, ils ont fait des escaliers et tout sur le côté Je sais pas si c'est super long Est-ce que c'est long Euh... Ouais, non. Oh shit, ils ont creusé, on voit un trou devant nous. Oh non, les amis. Oh non, on va-tu mourir? Je pense qu'on va mourir. Il y a un bateau qui vole, là. Oh non, le toboggan continue! Oh! Bravo. toboggan de merde, ça l'a cassé mon bateau. Shit, ça compte... Holy shit, ils sont vraiment fait chier, en fait, hein. Regardez ça, what the fuck? Holy shit. Et là, tu remontes par ici, là. What the fuck C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Un toboggan dans Minecraft. Je pensais jamais dire ça un jour, mais c'était plutôt amusant. Donc si vous avez envie de venir le tester, les amis, je vous ai montré les coordonnées. Je vais vous les remontrer comme ça. Vous pouvez vous-même venir les tester. Il y a des escaliers et tout, comme vous pouvez voir, pour remonter tout en haut et recommencer. Mais bon, on ne va pas recommencer parce qu'on est un peu flemmard. Mais c'est quand même vraiment intéressant. Et c'est, je crois, 6 chiens qui a fait ça. Donc, félicitations à toi, 6 chiens. C'est vraiment propre. Et aussi à... Euh... oh j'ai oublié ton pseudo. C'est un autre jeune homme, mais c'est Yanis aussi, Yanis. Donc, merci les copains pour ce joli event. C'est plutôt cool. La future base est la base de la Kenzo. Donc, FF Kenzo. Et la Kenzo est... Euh, Masco, Graven, Arkiko et plein de gens. Mais cette base-là, je crois que c'est Inaz... C'est la base direct. Non, dis-moi pas que c'est fait piller. Oh non, je crois que c'est été pillé, les amis. Oh non C'était méga beau Non Oh merde Merde Il faut trouver une nouvelle base, les gars. Fuck Ok, l'autre base que j'avais, c'était une base aussi, je sais plus, je crois que c'était la favoritiste, c'était méga stylé, mais eux aussi, ça a été euh, complètement euh, détruit. Donc malheureusement, j'ai pris trop de temps à faire ma vidéo, faut croire, mais on peut voir, il y a encore un peu de décoration ici, un buisson en énergie tranquille. Oh my god, ça fait chier ça, ça fait chier les copains. Mais de toute façon, c'est libre, donc quelqu'un pourrait venir ici, et je vais même mettre les coordonnées. Venez ici, prenez toutes les citrouilles et tout, ça fait déjà des citrouilles gratuites, hein. Ah, oh, ça fait vraiment chier tout ça. Bon, ça fait deux bases que je me fais niquer. Donc, on va aller voir pour en trouver des nouvelles. Ok, j'ai trouvé une base. Ça s'appelle la URSS H station. C'était la base de la castation dès le début. Mais ils ont fusionné avec une autre faction à ce que j'ai compris. Et maintenant, c'est la grosse base qu'on avait vue dans le premier épisode de notre série. Donc le premier épisode, j'avais montré leur première base. Et là maintenant, à ce que je comprends, ils l'ont un peu amélioré. Donc c'est marché. C'est marqué Yoshi Timu. Ok, ils ont énormément de spawners à golem. What the fuck, on va voir c'est qui qui les a achetés. Donc c'est Crapule, toute Crapule je pense, oui. Oh là là là là, Crapule sapristi, Il s'est fait plaisir niveau spawner. Ils ont un genre de toboggan, je crois que c'est un truc d'anti-FK ça. Si je me trompe pas, je sais pas si c'est autorisé. Hmm, que ouais, je regarde. Ici ensuite en haut, il y a Warnix. Donc on peut voir au-dessus de leur faction maintenant les, les trucs. Donc eux sont à la 2. Donc ils ont fait un gros truc à ce que je comprends. Début des dépido, des, des trucs comme ça. Il n'y en a pas un volcanite par exemple. Énormément de spawners ici à blaze encore une fois. crapule. Oh my god. Combien d'argent qu'il a dépensé dans le jeu lui What the fuck? Combien d'argent t'as dépensé Quand t'as aussi y a des spawners ici. Mais what the fuck, il y a vraiment des gens en no life. Ici, il y a des têtes qui ont obtenu un PVP. Malheureusement c'est un peu nul parce qu'on n'en voit pas le pseudo et tout, mais il faudra faire un truc pour voir le pseudo des têtes et tout, ça serait vraiment cool. Et on peut voir ici, ils ont des. Euh... Oh ok. Donc ils ont quand même pas mal de Blaze Road et tout. Donc on peut voir ici. Il y a 18 stacks. Il y a 64. 28 stacks de 64 plus 18. Donc c'est quand même énormément. On peut encore monter en haut, il n'y a rien. On va descendre, il y a énormément de joueurs actifs dans cette faction-là. Donc ici, ils ont un énorme champ de citrouille. Donc un champ de citrouilles qui récupère à la main, d'après moi. Ils n'ont pas l'air d'avoir de, de casse Slicer ou d'harvester. C'est un peu dommage pour une faction qui sont aussi riches. Ils pourraient facilement euh, obtenir des harvesters, des casse Et faire des farms beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentables. Ici, pour le coup, par exemple, je vois des, des harvesters et des barrels. Donc je crois qu'ils utilisent le système de barrel, harvester pour euh, soit protéger. Donc le barrel c'est pour protéger je crois parce qu'il est. Alors, bon, vous avez compris, c'est une protection, je vais pas vous l'expliquer parce que je veux pas donner non plus la technique, mais bon, c'est une petite façon. Et sinon, ils utilisent vraiment pas très, très peu l'arvesteur. Est-ce qu'ils ont au moins des upgradeurs Il y a un upgradeur dessus. Ils pourraient mettre des hoopers qui descendent jusqu'en bas et ça pourrait récolter tout seul et récupérer jusqu'en bas. Euh, donc ça, je sais pas pourquoi ils font pas ça. Ça pourrait être très très très avantageux pour eux. Malheureusement, ils sont un peu idiots. Ou si on peut voir sur la bedrock, je sais pas pourquoi ils ont mis des plaques, mais euh, ça fait un peu moche, je trouve que c'est cool de voir la bedrock dans ta base. Euh, ici c'est marqué quoi euh, Tenez-vous au courant sur le Discord pour les points, donc ok. Et là ça monte ici, attends, on va, on va aller voir avant là, parce que je vais aller voir quand même leur système de toboggan et tout là. Donc ici c'est un truc pour descendre d'en haut je crois. Ici c'est quoi C'est maison de quelqu'un, euh, donc lui ont des maisons avec des coffres en, en effiléne et tout. Des buissons ici, euh, ici c'est la maison de quelqu'un d'autre j'imagine, ouais il est très pauvre hein. Des coffres de faction. ici c'est un truc pour descendre, et ici c'est un truc pour monter. Donc, comment fonctionne leur système de rails euh, Déjà ici, il y a des chambres... What the fuck En fait, ils ont fait des tours, et dans chacun des tours, il y a des, petites, des coffres pour chacune de personne. C'est quand même assez intéressant, et le truc pour sauter, c'était en bas, justement, servait à ça. Donc, maison de hacking, et là on peut voir, lui il y a des trucs dans... Ok Quand même stylé comme concept, j'aime bien le concept. Euh, ici c'est quoi Il n'y a rien... Bienvenue à, la... Bienvenue à la main de Tacos. Je vais pas être méchant mais c'est un peu de la merde privée privée. C'est un peu de la merde ton truc, hein. Ok, ici c'est là que le toboggan commence. Donc il mettent un rail ici, il se promène dedans, c'est cool. Ensuite, on va aller tout en haut. What the fuck? Ça va jusqu'ici le toboggan en fait. Oh, désolé, mes chiens ils sont un peu, euh, un peu énervés. Donc, ici, on a quoi On a masse de cactus, normalement, c'est ce qu'ils viennent de le récupérer. Et là, on a une petite forme en cactus. Ça pourrait être beaucoup plus haut, comme jusqu'à ici, ça serait vraiment gigantesque. Sinon, jolie base, les gars. Très fier de vous. GG, GG. Pour la dernière base aujourd'hui, je crois que c'est la base de Krink Z. Donc, il a un skin d'un What the fuck, il <rire> donc aujourd'hui, euh, j'ai trouvé sa base En fait, en me promenant aléatoirement, J'ai trouvé sa base pour terminer l'épisode d'aujourd'hui C'est une base euh, nether Il faut savoir que tous ces blocs-là, ils sont disponibles euh, Sauf l'obsidienne, bien sûr, ils sont disponibles au shop Donc il a dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir obtenir tout ça et faire tout ça Donc on va vite fait présenter sa base Donc euh, derrière ici, il y a un petit truc secret Donc on va aller voir, juste un coup d'œil Donc oui, lui, il, il s'est mis dans une mine et Il a décidé de... Euh... Il a décidé de... Comment s'appelle ça De l'aménager. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Ensuite, il y a quoi Il y a pas mal de coffres. Donc, il euh, est quand même assez riche. Hein. Il y a quand même pas mal de stuff, notre ami. Plein de livres enchantés. Ouais, il se débrouille bien, il se débrouille bien. J'aime bien la base, mec. J'aime bien la base. Hein. Stylax, t'as plein de trucs. T'as du feu. T'as même pris le temps de mettre de la, la sous-scène, qui est de la merde, parce qu'on marche super lent dessus. Euh, ensuite, il y a une porte en fer ici. On va aller voir de l'autre côté. Donc ici, il y a une taille d'un joueur, on peut pas voir c'est qui malheureusement. Popo de feather falling, donc masse de popo, potion de force et tout. What the fuck, c'est stylé, c'est stylé. J'aime bien ici qu'il a fait un truc de laine aussi, genre ça c'est des blocs de laine si vous ne saviez pas. Plutôt intéressant comme base. Bon, c'est sûr que c'est une petite base, donc je vais essayer d'intégrer une dernière base dans la vidéo en fait. Euh, coffre pour point de faction. Oh, oh, oh, oh. Ok what the fuck, je me suis tp aléatoirement et je suis tombé sur un gars qui s'appelle Kerr. Et là j'ai vu le nombre d'arvesters qu'il avait ces bâtards, regardez, bon ils ont pas de, de trucs, mais regardez le champ de citrouille le champ de fucking carottes mon pote, regardez ça. What the fuck, et c'est vraiment des no life ces gars là. Hein. Genre, je crois qu'ils ont aucune vie sociale les gars dans cette faction. Hein. Donc regardez la version 1 de la faction la V3 et là peut-être la V3.2, c'est vraiment des mongols gros. Et chacun des, des harvesteurs a des upgraders, je pense, d'un côté. J'avais vu tout à l'heure. Attends, c'est où Ah oh, non, il n'y en a pas. Ils n'ont pas beaucoup en fait des, des harvesteurs. Ouais, je crois qu'ils ont, ils ont pas vu. Ah, ils sont ici. Euh, donc ouais, aucun upgradeur. Mais imaginez s'ils mettaient des upgraders à. Oh là là, le dessus, ce serait énorme. Regardez lui, il s'occupe de les vendre, je crois. Et ici, oh, ça continue, attendez. Encore là. Encore. Oh, the fuck? Je veux pas regarder, mais je pense qu'il y, des... y a une base ou quelque chose au-dessus, en haut, quelque part, c'est sûr. Ah, il y a plusieurs étages, en fait. Ah Ah Ah, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. What the fuck um... Ok. Il y a des gens qui ont pas de vie, et... Euh... Alors, heureusement ils en font partie. Super, GG les gars. Run like a my dick and on I got pack